11 raisons de créer un défi en ligne pour augmenter sa visibilité. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Litchi goyab. <rire> Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vous ferai dans quelques temps, euh, je pense début du mois de mai, une vidéo dans laquelle je vous expliquerai bah, pourquoi euh, bah, j'ai été absente, été absente euh, bah, pendant cette période, vous verrez en plus, c'est des sujets qui vont sûrement vous parler je reviens avec une série de quatre vidéos sur l'organisation d'un défi en ligne. Je sais que vous préférez les tutos techniques et les tutos stratégiques donc c'est exactement ce que nous allons voir pendant les quatre prochaines vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler de 11 raisons et je peux vous assurer qu'il y en a bien plus des 11 raisons pour lesquelles vous devez absolument créer un défi en ligne, surtout si vous êtes débutant. Alors la toute première raison pour laquelle vous devez mettre un défi, euh, vous devez créer un défi en ligne, hein, en fait, tout simplement, euh, si vous êtes débutant, bah, tout simplement, euh, bah, c'est facile. Je peux vous assurer que créer un défi en ligne, bah, c'est <rire> vraiment ultra facile. Vous avez juste besoin à la rigueur... Euh, d'une page de capture avec un mail de remerciement et d'avoir une page Facebook et un téléphone. Et de faire un live à partir de votre téléphone, c'est vraiment, vraiment... Euh, je crois qu'il n'y a, a rien de plus facile pour se faire connaître, lancer une formation en ligne, etc. Donc voilà, je suis désolée, j'ai le soleil qui s'en va et qui revient. C'est les avantages du mois de, de mars. Vous voyez. Euh, ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous devez créer un défi en ligne encore plus, vraiment, si vous êtes débutant, je vous l'ai dit, eh bien, c'est euh, hyper facile. Ça, c'est la raison numéro 1 mais il y a zéro technique ou quasiment zéro technique. Je vous invite fortement à créer une page de capture pour que les personnes s'inscrivent et que vous puissiez récupérer les adresses email. Mais il y a zéro technique, vous avez juste besoin d'un téléphone, vous allez sur votre page, vous faites lancer un live et c'est fini. Vous n'avez que ça à faire. Donc au niveau de la technique, c'est juste euh, vraiment, vraiment hyper, hyper facile. Donc si vous débutez, c'est l'idéal <rire> La quatrième raison, c'est que ça va vous permettre de partager votre personnalité. Un défi, c'est en ligne. Alors oui, je sais, il y en a qui vont le faire enregistrer, mais un défi, c'est en ligne. Donc, ben, pendant que vous allez faire le live, vous allez pouvoir par exemple rigoler avec des personnes qui vont vous poser des questions. Les gens vont euh, découvrir votre personnalité, votre façon de parler. Euh, et si vous êtes un petit peu plus... Euh, corporate et eh bien ça va se voir et vous allez accrocher avec des personnes comme vous si vous êtes un peu plus drôle fun et eh bien les gens vont également accrocher avec votre personnalité en tout cas c'est une excellente façon de se faire connaître et de partager sa personnalité vous savez que je prône le personal branding euh, le personal branding c'est comment marquer les gens de façon personnelle afin qu'ils deviennent vos clients par la suite et eh bien je trouve que organiser un, un défi en ligne c'est la meilleure façon parce que, ben, ils vont être avec vous, ils vont euh, voir quand vous allez répondre aux questions, ils vont voir comment vous allez faire et ils vont tout simplement vous découvrir. La quatrième raison pour laquelle je vous invite fortement à créer un défi en ligne, c'est que ça va pouvoir partager votre notoriété. 1. Euh, votre expertise, pas votre notoriété. En fait, euh, lorsque vous allez faire ce défi, il va durer en général 3, 5 à 7 jours. Alors là, je sais qu'il y a euh, Annie Les Tourneaux qui fait un défi de 28 jours. Je ne suivrai pas. Enfin, je me suis inscrite parce que j'adore Annie, mais euh, c'est très difficile à suivre un défi de 28 jours. On peut s'organiser pour se libérer euh, un jour, enfin euh, trois jours, cinq jours, 7 jours, quelques minutes. Mais enfin, quand c'est trop long, ça fonctionne pas. Donc, en fait, sur ces trois euh, à 7 jours, vous allez partager. Euh, un chemin pour arriver quelque part par exemple 5 jours pour euh, comprendre pourquoi vous n'avez pas perdu du poids 5 jours pour euh, apprendre à cuisiner, à faire des cupcakes 5 jours pour il y a en fait un chemin que vous allez apprendre, ou par exemple 5 euh, stratégies pour retrouver son calme 5 euh, stratégies je sais pas quoi ces cinq étapes, ces cinq stratégies. Donc au fur et à mesure de chacun des jours, non seulement les gens vont vous découvrir, mais également ils vont apprendre de vous. Donc s'ils apprennent, ils découvrent votre expertise. Et à partir du moment où on va parler expertise, et eh bien tout simplement vous allez être considéré comme un expert et on a envie de travailler avec un expert. Surtout si on a suivi quelqu'un pendant plusieurs jours, et eh bien on a envie de de travailler avec lui, voilà, on s'est accroché à, à sa personnalité. Au cours d'un défi, la personne répond, c'est-à-dire que si quelqu'un vous pose une question, ben vous êtes en direct, vous allez répondre aux questions. On garde toujours un petit moment à la fin pour répondre aux questions. Je vous en parlerai dans une autre vidéo pour le déroulement justement d'un défi. Mais voilà, en ce qui concerne euh, toute la partie découverte de votre notoriété, de votre expertise. La cinquième raison euh, pour laquelle je vous invite vraiment fortement à faire un défi, c'est que ça va vous permettre de partager votre méthode. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, on va parler régime parce que je crois que je crois que c'est le secteur sur lequel il y a vraiment le plus de méthodes entre euh, les, les véganes, les crucivores, les, les régimes... Enfin, je... Il y a tellement de régimes, je ne sais même pas si je connais, tout, je ne connais pas tous les régimes, sinon je vous serai en train de vous les citer. Mais il y a tellement de, de sujets de régime, de noms de régime que voilà. Donc en faisant par exemple un défi 5 jours pour euh, commencer, euh, s'initier au régime euh, qu'est-ce c'est, Cro-Magnon. -ce que voilà, je sais qu'il y a un régime qui s'appelle le régime euh, de Cro-Magnon, je crois. Je ne vois pas un autre nom à vous trouver. 5 euh, jours pour vous initier à la cuisine végane. Voilà, ça c'est un défi que j'aimerais bien faire. 5 euh, jours, 7 jours pour s'initier à la cuisine végane. Alors je ne suis pas végane, mais c'est vrai que j'aime la viande, mais j'essaie de ne pas en manger beaucoup. J'aurai l'occasion de vous parler de ça plus tard. Mais euh, voilà, un défi comme ça, ça va vous permettre aussi de partager votre méthode. C'est-à-dire que vous allez dire, ben voilà, pour moi, eh bien, euh, ça ne sert à rien de faire un régime. Ou pour moi, c'est l'alimentation qui prône dans un régime. Ou pour moi, c'est le sport qui prône dans un régime. Résultat, les personnes qui vont vous découvrir, vont voir au fur et à mesure des jours, si votre méthode leur parle. S'ils si sont marqués, Uh, personal branding. Alors le personal branding, ce n'est pas comment marquer de façon personnelle. On parle de c'est pas le mot marqué dans le sens marque, mais c'est marqué dans le sens où ça y est, implanté, impacté, c'est marqué vraiment presque au fer rouge. Au faire rose ou jaune à hein, votre convenance, mais voilà. Euh, le but, ça va être de partager votre méthode et d'expliquer préalablement aux gens, en gros, comment ça va se passer quand on va travailler avec vous. Pour ma part, par exemple, vous le savez, euh, quasiment tous mes programmes commencent par une partie « Personal Branding » où on va travailler sur vous, votre client et votre produit, puisque le « Personal Branding », c'est justement ces trois éléments réunis. Et euh, ben bah voilà, vous le savez, et mes défis commenceront comme ça. Et toutes mes formations commenceront comme ça parce que si je fais un défi, il va commencer de toute façon. Comme ça alors les défis en ligne se font généralement sur les réseaux sociaux donc en faisant un défi sur les réseaux sociaux vous allez pouvoir euh, augmenter euh, le nombre de personnes qui vont être en contact avec votre message qu'on appelle la magnitude et forcément il va y avoir beaucoup plus d'interactions sur vos réseaux sociaux que vous le fassiez sur euh, youtube instagram ou facebook ou linkedin hein, comme vous voulez et bien comme vous allez plus souvent plus actif sur les réseaux, quand vous avez prévenu votre communauté, vous avez envoyé des mails en disant que vous allez être ce jour-là à tel endroit pour partager telle expertise, tel chemin afin d'arriver à tel but, eh bien, vous allez avoir plus de personnes qui vont venir. Donc forcément, ça va augmenter le nombre de personnes qui vont venir. Donc, ben... Euh, les réseaux sociaux, ils aiment bien. Vous allez pouvoir ainsi rentrer dans l'algorithme des différents réseaux sociaux et ça emmène justement sur la raison numéro 7, c'est que vous allez être Facebook ou Instagram friendly. C'est-à-dire, je vous explique, euh, je vous explique, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Facebook, Instagram ou n'importe quel réseau social fonctionne avec un algorithme. Donc plus de personnes vont être amenées à regarder vos vidéos de défi plus les réseaux sociaux vont comprendre quels sont les types de personnes qui sont intéressées par votre message. Plus il y aura de messages dans votre, dans votre défi, plus il y aura de likes, d'interactions, de vues, plus, déjà numéro 1, eh bien vos algorithmes vont augmenter, mais chacun des réseaux sociaux va comprendre quelles sont les personnes intéressées par vos messages et qui interagissent avec vous, et donc vont vous montrer à encore plus... Deux personnes qui sont vos clients idéaux. Et là, en l'occurrence, bah, c'est absolument gratuit. Je vous rappelle que les réseaux sociaux, effectivement, euh, ce sont des entreprises qui sont là pour divertir les gens. C'est-à-dire que chaque personne qui va sur un réseau social, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche à trouver un contenu qui lui plaise. Donc, plus il va être sur un contenu qui lui plaît, plus il va rester longtemps sur le réseau social, plus le réseau social va lui montrer de la publicité et mieux, bah cette, plus cette personne va rester et plus les réseaux sociaux sont contents. Donc à partir du moment où vous créez un contenu qui, qui plaît à votre algorithme, à votre client idéal, donc qui va augmenter votre algorithme, donc vous allez être Google euh, pas Google friendly parce que là on n'est pas sur Google friendly, mais vous allez être Facebook friendly ou Instagram friendly ou LinkedIn friendly à votre convenance, mais réseaux sociaux friendly. Voilà. <rire> La raison numéro 8 de créer un défi, c'est tout simplement ça va être l'occasion de parler de vos produits. Qu'est-ce que vous vendez Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et quel type de personnes vous allez accompagner Donc c'est une très très bonne façon de partager son expertise, mais en expliquant que oui, on est un expert, mais on est une entreprise, donc on vend quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter Et donc, c'est aussi une façon de dire, ben voilà, dans tel programme, je fais ça, dans tel programme, je fais ça, dans tel programme, j'ai telle transformation. Et c'est une très très bonne façon ben, d'expliquer voilà qu'on est un expert et qu'on vend des produits, les personnes intéressées pourront ensuite aller plus loin, prendre un rendez-vous avec vous ou acheter un produit. Donc, tout simplement, vous allez pouvoir vendre ce produit et gagner de l'argent tout en faisant ce défi. La raison suivante pour laquelle je vais vous inviter vraiment à faire un défi, bah, c'est que vous allez pouvoir le réutiliser. Et oui, un défi, c'est plusieurs séries de vidéos. Donc, ces séries de vidéos, vous allez tout simplement les utiliser peut-être tout simplement pour euh, faire un aimant à client. Alors, un aimant à client, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est quelque chose qu'on offre en échange de l'adresse email pour permettre de recontacter les personnes par la suite. Vous le savez, euh, les adresses email, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc, en créant un défi, donc ça c'est la raison numéro 10, vous allez pouvoir effectivement récupérer des adresses email et donc pouvoir recontacter ces personnes par la suite. Mais je vais finir quand même sur la raison numéro 9, c'est que vous allez pouvoir recycler ce contenu. C'est-à-dire que ce que vous avez fait pendant le défi, et ben il y a des parties peut-être que vous allez pouvoir, avec lesquelles, pas peut-être. Avec... Il y a des parties avec lesquelles vous allez pouvoir soit faire des articles, soit faire des posts, soit avoir des interactions. Vous allez pouvoir donc recycler ces articles. C'est... on va y arriver. Je répète, vous allez pouvoir donc recycler le contenu de votre défi, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans votre défi, vous allez pouvoir en faire des articles qui vont être sur votre euh, site internet. Vous allez pouvoir également, euh, par exemple, en faire un aimant à client. Et dans ce cas-là, vous le mettez dans un tunnel en disant « Si vous souhaitez participer à ce défi pour avoir, ou cette étape pour euh, perdre du poids avec le régime de cro inscrivez-vous ici. » Les personnes vous donnent leur adresse email et votre, leur nom. Vous leur envoyez un accès au défi dans un espace privé. Et vous, vous récupérez une adresse email tout simplement. Et euh, la dernière raison, la onzième raison pour laquelle je vous invite vraiment, vraiment à faire un défi, c'est que c'est drôle. Vraiment euh, Oui, je sais, vous avez l'impression aujourd'hui que c'est stressant, vous ne savez pas qui va être présent, s'il y aura 50 personnes, 3 personnes, 800 personnes, je sais, ça peut paraître stressant, mais je peux vous assurer que quand on est en train de faire un défi, déjà, on n'est pas euh, tout seul dans son coin en train de, de tourner une vidéo, comme aujourd'hui, je n'ai même pas un chien en fait <rire> Vous êtes euh, vraiment en interaction avec les gens, donc le temps que vous vous connectez et tout, il y a des gens qui vont vous dire bonjour, comment vous allez, qui vont vous poser des questions, euh, des fois vous allez bafouiller, vous allez rigoler et c'est ça justement qui fait euh, toute la partie ludique d'un défi. Euh... En fait, et puis comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment la partie la plus facile. Il y a à peu près un mois, dans un de mes coachings de groupe, enfin dans VMCV, donc votre marque c'est vous qui est ma formation la plus complète, c'est un accompagnement de un an où dans lequel on voit absolument tout ce dont vous avez besoin pour lancer une activité en ligne, personal branding, site internet, réseaux sociaux, etc. Une personne m'a demandé quelle était la façon la plus facile euh, de lancer une activité en ligne. Et je lui ai dit, ben c'est les c'est lancer un défi, parce que c'est facile, ça demande pas beaucoup de travail, on n'est pas obligé dans un premier temps d'avoir un site internet, on peut le lancer assez facilement, et ça permet donc d'augmenter sa visibilité tout en rentrant de l'argent. Euh, donc, suite à ça, eh bien euh, j'ai ressorti un de mes programmes qui s'appelle Créer un défi en ligne C'est Easy, et euh, je, je suis en train actuellement de faire cette formation en plus pour ma formation VMCV, et euh, donc, cette formation est à nouveau à jour, donc si vous aussi vous, créez, vous souhaitez créer un défi en ligne, vous avez en tout cas la toute nouvelle formation qui est en cours de tournage pour pouvoir vous aussi créer un défi en ligne. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes jusqu'à là, c'est qu'a priori oui. Donc si vous avez appris, ne serait-ce qu'une chose dans cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en bas. Si vous voyez d'autres raisons pour lesquelles créer un défi, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors je vous dis, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Euh, par contre, vraiment retenez que c'est facile. Et c'est amusant et c'est vraiment une façon de rentrer de l'argent et de se faire connaître rapidement. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà à partir de là. Je vous invite donc à mettre un like, un commentaire sous la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. Soit pour. Euh, soit, bon, on va continuer déjà ces quatre vidéos et en plus je vous réserve un petit défi euh, en ligne sur quelque chose que je vous promets depuis très longtemps et vous allez avoir une petite vidéo tous les jours pendant un mois afin de vous aider à faire quelque chose. Là c'est quelque chose que je ne vends pas, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Donc autant vous mettre à disposition, comme ça on ne me le demandera pas. Et comme vous le savez, moi la technique j'aime ça, je suis une geek à talent haut. Et donc vous allez avoir ce petit truc en plus qui devrait pas mal vous aider je pense. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous